Bon, on trouvera une façon de lutter contre le sexisme sur cette chaîne, mais à bout les subventions L'exergue de cette vidéo, ça sera vraiment la fin, car à la fin, je vais vous livrer 10 des 25 préconisations du rapport pour un monde plus égalitaire, et vous verrez que ces 10 sont, vont vous scier, c'est-à-dire que c'est proprement à en tomber par terre. C'est expiatoire, c'est liberticide, ça prône la délation, ça m'en dit, dans un monde qui fonctionnerait correctement, ce rapport aurait été critiqué, débattu, publicisé, et là, il est passé en toute impunité, en tout anonymat, entre deux, séances, entre deux séquences de, de Gilets jaunes, alors que les préconisations qu'ils font vont presque plus loin que 1984 et le meilleur des mondes euh, réunis. J'ai formulé un certain nombre d'hypothèses au sujet de la séquence GPA-PMA, je vous avais dit que tout cela s'insérait dans, dans un rétro-planning qui a pour but l'extension du domaine de la raison marchande à la procréation. Planning qui a donc mis en place une séquence PAX, mariage pour tous, PMA, puis GPA, puis évidemment tri-génétique, c'est-à-dire GPA avec... Euh, où on pourra fabriquer un petit peu son, son gosse sur mesure en lui fabriquant la meilleure macédoine de Gênes, afin qu'il s'insère plus tard dans un réseau oligarchique de plus en plus compétiteur. Ça, je vous l'ai expliqué au sujet de la de compétitif. J'ai également rempli mon rôle, non pas de sismographe, mais on va dire d'analyste logique tragique de la société, en vous disant en octobre dernier, avant les Gilets jaunes, Attention, ça va barder. J'ai la preuve, il suffit de cliquer dans le coin de l'écran. Je vous dis donc cette fois-ci que ce rapport glissé par le saint patronage de nos élites entre l'acte 11 et 12 des Gilets jaunes, quelque chose comme ça, c'était en janvier dernier, eh bien, ce rapport est à prendre avec la même importance. Il doit déclencher chez vous le même sentiment d'alerte et d'urgence. Nous devons nous serrer les coudes. Et ce rapport doit être rapporté, doit être signalé, doit être partagé. Les conclusions, les préconisations sur lesquelles il conclut sont absolument terrifiantes. Ce rapport s'intitule « État des lieux du sexisme en France numéro 1 ». Il est l'œuvre du haut comité, du haut conseil, pardon, hein, et la fine équipe, la fine fleur de la bien-pensance. dénommée Daniel Bousquet, Françoise Vouillot, Margot Collet et Marion Oderda, qui sont ces deux, leurs deux rapporteuses, ont donc pondu le premier état des lieux du sexisme en France, ce rapport écrit comme il se doit, avec tout le jargon, l'inclusivité, et nous allons le voir, l'absence de source, ou plutôt, le biais auto-sourcé, c'est-à-dire ce rapport qui se réfère, qui s'adosse à d'autres rapports rédigés par les mêmes gens. Hein, pour être sûr de n'être en désaccord avec aucune source officielle, ils se sourcent sur eux-mêmes. Comme ça, ils sont, ils sont tranquilles pour la cohérence. Ce rapport, donc, est l'œuvre, je l'ai dit, de la, fine, de la fine fleur, de la fine équipe du Haut Conseil. Récemment, ajourné... Je l'ai appris en consultant leur page Twitter. Euh, Marlène Schiappa a proposé le 7 mars, donc il y a 12 jours, le remplacement de euh, la Danielle Bousquet par la Brigitte Grézy. Donc ça ne vous dit rien, évidemment, ce sont des gens qui ne sont pas élus. Ce sont des gens sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir de veto. Et ce sont des gens qui, comme on va le voir, sont en train de mettre à plat et de proposer les jurisprudences, hein, car ceci fera jurisprudence, dans tous les, les contentieux, que ce soit prud'homme, que ce soit vos posts Facebook, que ce soit vos vidéos YouTube, que ce soit vos commentaires Twitter, le, le, le sexisme dont on vous préjugera coupable par le fait que vous soyez simplement un homme, et eh bien ça c'est la Bible, c'est le, ce le nouveau décret de loi, ça, c'est la référence à l'aune duquel vous serez jugé coupable et innocent. Ça, c'est un adjuvant au texte de droit officiel. Et ça, ça passe sous silence. Et c'est probablement ce que je tiens dans la main, là. Tu vois, chère auditrice. Ça, c'est probablement ce qui me vaudra un jour de voir une ou plusieurs de mes vidéos censurées, voir ma chaîne, voir ma chaîne temporairement ou définitivement bloquée, eu égard à ce que contient ce rapport. Marion, Françoise, Daniel et Margot en sont, sont au premier rapport d'une longue série ce n'est pas un événement unique la loi du, dans le cadre de la loi du 27 janvier 2017 ça c'est parti pour être tous les ans ça sera remis tous les ans au premier ministre et à la, secrétaire, à la ministre en charge du droit des femmes l'inénarrable la Marlène, la Sainte Marlène ce rapport de préconisation, préconisation à destination de qui Eh bien, vous êtes concerné, vous allez le voir, CF, la fin de la vidéo. Je vais vous en lire 10 de ces préconisations, ça va vous faire froid dans le dos, notamment la, de un, de la, la 4 et la 5, je crois, vont vous faire tomber de votre chaise. Je disais rapport adossé aux préconisations d'un autre pour se donner une, une image de vertu une image de sérieux sauf que cet autre c'est également elle et leurs copines et leurs consoeurs qui l'ont écrit ça s'appelle guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexe et publié par le même comité donc ça c'est pour le forma, le respect d'un formalisme d'apparence d'apparat et pour la jurisprudence c'est à dire pour savoir qui leur en a donné l'idée, car si vous connaissez mes, mes, mes contenus, notamment mon fameux séminaire Logique des Femmes, vous savez que la vertu de F c'est en général pas la créativité et l'invention. Hein, c'est pas pour rien que sur les 100 derniers concours l'épine il y a 97 hommes. De quelle association communautaire victimisée tire-t-elle leur jurisprudence Où se sont-elles inspirées Et bien évidemment de la Commission euh, Nationale des Droits de l'Homme qui lutte contre la xénophobie, le racisme. Et ça commence par un A. L'antisémitisme, oui, évidemment, depuis 1990. Alors là commencent les paralogismes dont nous nous délectons sur la chaîne du mécanicien des relations homme-femme ou femme-homme pour faire plaisir à la Sainte-Marlène. Pour disposer d'un panel de données plus complet, le Haut Conseil aura désormais besoin, donc là il commence dès les premières des 130 pages, à préparer mentalement le lectorat à l'idée qu'il va falloir sortir les sous. Il ne les demande pas encore clairement. Il demande les sous dans les préconisations de la fin. Hein. Les trois, quatre premières préconisations, c'est « Sortez la thune ». Mais là, il commence déjà à nous. C'est ce qu'on appelle en marketing, ça s'appelle « dilater l'orifice ». C'est des préliminaires, en fait. Hein. Tu ne la mets pas d'un coup. Hein. Tu, tu attends que l'autre soit mentalement prête à te recevoir, tu vois. Le haut conseil pour disposer d'un panel de données complet aura désormais besoin d'un budget à l'année pour financer des enquêtes dédiées. Autrement, le rapport précise que les budgets n'ayant pu être alloués pour cette première édition, des solutions alternatives ont été trouvées. C'est un bel exemple de palinodie, c'est-à-dire de dire... palinodie, c'est le terme technique pour dire A ah et non A. Ah. Quand une femme te dit « je peux et je ne peux pas »,« je t'aime et je t'aime pas euh, »,« je fais une chose et son contraire », donc palinodie. souvenez-vous-en, pour ceux qui se plaignent qu'il y a trop de vocabulaire dans mes vidéos, ben vous avez qu'à noter et les apprendre. « Nous n'avons pas le budget » Pour faire une étude sérieuse néanmoins on y arrive quand même sans budget et on vous la présente comme sérieuse donc non les meufs les, les, les quatre boudins là, les quatre filles là non soit vous nous dites que vous n'avez pas d'argent et donc vous n'avez pas fait d'études sérieuses et ceci ne vaut rien et on le déchire et on allume la cheminée avec soit vous nous dites que ceci est sérieux que vous l'avez fait sans argent et donc vous n'en avez pas besoin à un moment faut être logique Bon, en même temps, la logique, en général, si elles étaient logiques, elles auraient des meilleures notes en maths à l'époque. Alors, puisqu'on par... puisqu les a déclassées des maths, on va peut-être les reclasser dans le français, elles nous définissent donc le sexisme. Le sexisme est une idéologie. Mmh. Donc déjà, moi, quand j'entends idéologie, je sens déjà qu'on essaie de me la mettre, que c'est foireux, que c'est un dogme. Reposant sur le postulat, un postulat n'étant par définition pas à démontrer, mmh. puisque c'est un postulat. De l'infériorité des femmes sur les hommes. Moi, a priori, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Ainsi que sur un ensemble de manifestations allant des plus anodines en apparence aux plus graves. Remarque, viol, meurtre. Donc là, tu vois que dans cette marche en avant visant à paver l'enfer de bonnes intentions, dans le rétro-planning de l'Empire vers une, une sanction de toute déviance, elle tente maladroitement de commencer à mettre au même niveau une remarque graveleuse ou désobligeante sur ton physique avec un viol ou un meurtre Donc là on prépare déjà préparé en philosophie ça s'appelle une propédeutique on prépare les gens à les assimiler à une catégorie d'agresseurs par simplement le, le verbe hein, c'est à dire qu'on va proscrire du champ lexical autorisé des hommes un certain nombre de remarques au titre que elle euh, elles, euh, euh, les délégitimerait on va le voir, c'est leur vocable hein, délégitimerait, elle déqualifierait elle humilierait le, euh, le corps de, de ces femmes et elles ont des conséquences sur toi qui sont physiologiques, c'est-à-dire qui sont indubitables ces conséquences sont la perte de l'estime de toi une altération de ta santé psychique et physique et plus globalement, une modification de, de ton comportement. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas capable d'être maître de toi, d'être cause de toi et de choisir ton, ton attitude et ton comportement donné. Il est toujours subordonné à l'attitude des hommes autour de toi, évidemment. Donc, c'est traiter la femme en mineur perpétuel. Ce sexisme se manifesterait alors... En tout lieu et en tout temps. Hein. J'espère que tu en es bien consciente. Donc, ces manifestations, ça serait partout, dans la rue. Dans la rue, tu serais humilié, violenté. Dans les transports en commun, le... les hommes euh, t'imposeraient une occupation abusive de l'espace, ce qui s'appelle en anglais le. Man le man spreading. Dans la publicité, par des représentations stéréotypées. Alors, ce... mon préféré, c'est je ne vous les liste pas tous, hein. encore une fois rendez-vous sur mon blog mon préféré c'est dans les arts la culture et le marketing par une discrimination des femmes omniprésente c'est-à-dire que dans le milieu artistique la culture et le marketing, il n'y aurait pas de femmes elles seraient discriminées il n'y aurait pas de femmes en com, il n'y aurait pas de femmes en marketing il n'y aurait pas de femmes dans la culture elles seraient toutes allées par, par passion par dévouement, par altérité travailler sur des plateformes en mer sortir les poubelles euh, construire les maisons euh, réparer les camions, hein, démonter les essieux de camions, euh, je ne sais pas. Mais manifestement, la culture, le marketing et les arts, pour la fine équipe de la charité chrétienne féministe, eh bien, enfin, la charité laïque, hein, féministe, on le rappelle, hein, c'est l'égalité de la, de la, et la citoyenneté, donc c'est laïque. Euh, et euh, alors, vous en seriez exclu. Évidemment, moi, je n'ai jamais vu un service com, je n'ai jamais vu un service marketing, je n'ai jamais vu un service culture avec des femmes. C'est connu, c'est systématiquement des hommes Jamais d'homosexuels non plus Ils en sont absolument exclus de ces milieux là Il n'y a que des hommes bien haches Bien hétéros, bien poilus Et qui boivent de l'accro dans ces, dans ces univers euh, Vous seriez euh, systématiquement Et de façon abusive interrompu. Donc tu te souviens de ton vocable Tu as appris ton champ lexical C'est le man euh... Mansplaining et man Manterrupting Tu vois là je t'ai interrompu donc tu peux déjà commencer à me, euh, ressent, à me signaler à Marlène. En politique, parce que vous êtes sous-représentés, hein, on le sait, vous rêvez toutes d'entrer en politique, mais vous en êtes empêchés. Hein, on le sait, euh, les, les, les portes de ce monde vous sont fermées par des hommes qui évidemment, n'ont pas du tout, préfèrent euh, dans les hémicycles, dans les couloirs ouatés euh, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils préfèrent voir que des vieux hommes bedonnants, ils n'ont aucune envie de voir des femmes féminines, distinguées, apprêtées. Hein. C'est bien connu, moi par exemple, moi j'adore travailler entre poilus, entre gros, entre moches, entre vieux. Je détesterais travailler avec des femmes à la fois euh, justes, intègres, féminines, distinguées, élégantes. C'est absolument l'enfer, hein. je souhaite au contraire les écarter pour être entouré de, de, de vieux pervers bedonnants. Hein. C'est tout à fait logique. Alors, les coupables et les victimes. Parce que je te sens euh, revêche, je te sens cynique, tu serais peut-être susceptible de confondre les coupables et les victimes. Non, non, c'est très simple, c'est très binaire. Les coupables sont les hommes. les hommes. À 90%, toute infraction pénale confondue, d'après le rapport du Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes, c'est tellement l'égalité qu'il y a un des genres, un des sexes qui est 100% coupable, enfin 91% coupable et l'autre qui est 100% innocent les, les victimes seront les victimes sont massivement féminines, massivement alors le rapport ne pousse quand même pas la logique jusqu'au bout il veut bien admettre donc on remerciera à ce titre on remerciera Françoise, Margot, Daniel et Marion, de nous concéder, de nous concéder que quelques hommes éventuellement pourraient être victimes d'une certaine violence féminine, mais jamais, au grand jamais, au titre de leur infériorité notoire et généralisée. Donc, victimes au titre de quoi on l'ignore, Daniel et Françoise ne, ne m'ont pas informé. Si elles veulent m'informer du titre, de, à quel titre les hommes seraient victimes de violence, moi j'ai une petite idée, c'est une violence en général symbolique, affective et économique, mais manifestement ça n'est pas au titre de leur infériorité congénitale, sous-entendu les femmes, ça serait au titre de leur infériorité congénitale. Moi je trouve ça aux frontières du sexisme, cest à pour un rapport qui se veut... Pour Fendre le sexisme, c'est quand même reconnaître qu'il existe une infériorité congénitale des femmes à défendre leur propre intégrité physique et à disposer d'elles-mêmes. Moi, je trouve ça limite et je vais peut-être même songer à signaler Françoise à Françoise. Donc, les femmes victimes de sexisme, dont que nous allons maintenant dénombrer, adopteraient donc par notre faute, hein, notre faute héréditaire et congénitale, des comportements de compétition, de dévalorisation d'autocensure, hein, donc la, la fameuse compétition, la fameuse délation des femmes entre elles, évidemment, c'est le fruit de notre condescendance et de notre euh, coercition envers elles et des conduites à risque. Donc euh, on ne sait pas tellement... Euh, pour moi, le genre, le sexe autodestructeur, c'était les hommes. Pour moi, le sexe qui s'aventurait dans des activités à risque, c'était les hommes. Pour moi, les, les, les, les, les, les sportifs de l'extrême qui périssaient dans leur, euh, dans leur activité, c'était les hommes. Pour moi, les métiers les plus, les, qui atteignaient le plus à l'espérance de vie, c'était les hommes. Mais non, hein, vous déclencheriez des conduites à risque, ce qui évidemment... Est parfaitement logique et en ligne avec le fait que vous vivez beaucoup plus longtemps. C'est parce que vous prenez tellement plus de risques que vous vivez beaucoup plus longtemps. C'est bien connu. Alors, ces statistiques que je t'ai promis, the. essayez de deviner quel pourcentage de femmes auraient été victimes de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle au cours de leur vie. Une sur deux. Trois sur quatre. Toutes. Toutes. Non, toutes, toutes. Non, mais ne cherche pas. 100%. 100 c'est dans le rapport du, c'est dans le premier état des lieux du sexisme en France, toutes les femmes de France, toutes, ta mère, ta grand-mère, ta sœur, toutes, toutes, vous avez toutes été victimes d'agressions sexuelles et de sexisme. Moi, je pense même que ce 100 est un petit peu conservateur. Je dirais 120, 130, 140 me semble le plus proche de la réalité. 100, euh, 200 voilà, 200, 200 minimum. Quel pourcentage de femmes indiquent avoir été... Alors, souvenez-vous bien des chiffres. Hein, parce qu'après, il faudra les mettre en perspective et vous demander euh, si ça fait un sens quelconque. Quel pourcentage de femmes indiquent avoir été dernièrement, je cite, hein, « dernièrement » entre guillemets, victime d'une injustice ou d'une humiliation en raison de son sexe ?« mmh. Toutes ?» Non. Alors, une sur deux. Mmh. Donc, « toutes » au cours de leur vie Dernièrement, une sur deux. Quel pourcentage de femmes auraient subi une injure sexiste dans l'année écoulée Une sur deux Non, une sur deux, zéro. Une sur vingt. 5%. Donc, ça n'est à 95% pas dans l'année écoulée. À 100%, c'est arrivé à un certain moment. Et à 50%, c'est dernièrement, mais on ne sait plus trop quand. Mais en tout cas, certainement pas dans l'année écoulée. Donc c'est il y a très longtemps. C'était en, entre l'enfance et l'adolescence, ou euh, en vacances à Palavas les Flots, ou à Marrakech, on ne sait plus où. Mais, mais ça n'était pas... Ou alors dernièrement, se déplacer. Ou le dernièrement, comme, comme me dit mon assistante, le dernièrement est en fait relatif. Hein, C'est-à-dire qu'il glisse. C'est un dernièrement glissant sur le spectre du temps et, et, et avec une homothétie. Il s'agrandit, il se réduit selon qui pose la question. Ou je ne sais pas, peut-être si le rapport est financé ou pas financé. C'est un dernièrement qui change. Quel pourcentage de femmes pensent que les autres sont victimes d'injustice ou d'humiliation en raison de leur sexe 1000%. Euh, non, alors c'est pas 1000%, c'est 90 ah. Donc 100% le sont Mais 90 pensent que les autres le sont Donc il y a 10% de traitresse Donc il y a 10% qui le sont Mais qui pensent que les autres le sont pas ah. Si je comprends bien ah. Et ce 10% était 30 il y a 2 ans Donc il y a un petit pourcentage d'entêtés Il mmh. y a un petit pourcentage de têtus Qui pensent qu'en fait ça n'arrive euh, Qu'à elles, si j'ai bien compris Mais pas aux autres donc c'est pour ma pomme, c'est ce qu'on appelle les caliméro ou les calimérettes. Hein. Elles ont une coquille d'œuf sur la tête et ça, naît, ça leur tombe toujours. Euh, comme disait Coluche, quand l'avion s'écrase, c'est sur les pompes de Roger tu T'es trop jeune, tu peux pas comprendre. Les quadras comprendront cette, cette blague. Alors, quel est le premier vecteur ordinaire du sexisme en France Est-ce que c'est euh, le, les médias, BFM TV, Internet, la dissidence, la réinformation, la fachosphère, l'extrême droite je crois que c'est le spectacle, l'humour. Eh oui, c'est le rire. C'est pas l'extrême droite. C'est pas la marine, c'est pas le, le Florian, c'est pas le, le... comment il s'appelle Benalla, Bardella, le Bardella, là, non, non. C'est le rire. 70%, plus de 70%. Des chroniques radio humoristiques, 5 vidéos YouTube sur 6, et un tiers des blagues sur blague.info. Tu vas tous les jours sur blague.info quand tu t'ennuies le matin ou quand... Euh, tu vois, tu as, as envie de rire un bon coup, tu vas sur blague.info. Tous ces canaux, toutes ces blagues, toutes ces chroniques, toutes ces vidéos YouTube mobiliseraient des ressorts sexistes. Le rapport contre le sexisme en France invite néanmoins à se réconforter. Il nous dit, en anglais, on dirait cheer up, donc en français, réconfortons-nous, ragaillardissons-nous. Plus d'une femme sur deux aurait désormais compris et refuserait de rire à des. Euh, à des blagues sexistes. Bon, alors moi, euh, dans ces cas-là, je vais voir la liste des plus gros vendeurs de spectacles, de billets de spectacle en France, et je vois que les trois quarts sont des hommes. Donc je dis que un peu naïvement, un peu, un peu comme un hétérobi, un peu comme un beauf en fait. Je rappelle que si on veut continuer à se marrer, il faut quand même peut-être pas foutre des comiques femmes partout parce qu'on commencer à se faire chier. Mais on y reviendra dans les préconisations. Évidemment, ce que je viens de dire est déjà hors cadre, c'est déjà hors rapport tu vas voir que la logique de quota va s'imposer aux humoristes. Ça y est, on aura dans les années à venir, par la jurisprudence de ce rapport, qui exige également des sanctions contre ceux qui ne s'y plieraient pas, hein, c'est l'équivalent des il y a des sanctions financières à venir, les salles de spectacle devront avoir 50% d'humoristes femmes. Hein, parce que par définition, elles mobiliseront moins de ressorts sexistes. Hein, car les femmes ne déprécient pas les autres femmes, c'est bien connu, hein, elles les apprécient. Donc, parmi ces 5%, tu te rappelles, les 1 sur 20 qui auraient subi une insulte en 2017, enfin, dans l'année écoulée, combien euh, vont déposer plainte ou une main courante au commissariat 1 sur, 20. sur les 1 sur 20. Donc, toi, tu dis 1 sur 20 sur 1 sur 20. Ouais. Euh, eh bien, oui, c'est 6%. Tout à fait, c'est presque ça. C'est 6%, donc c'est quasiment 1 sur 20 de 1 sur 20. Et combien ça a fait... Je vous, laisse, je vous laisse par les règles de 3 et par l'arithmétique par de base je vous laisse vérifier l'honnêteté de ces chiffres à la fin, combien ça a fait de plaintes pour un jour sexiste en 2007 en France, au total Dis euh, un chiffre 400. non 80 non 30 non 12 non 2 4 tout ça pour ça, 4 plaintes Quatre condamnations pour injures sexistes ont été prononcées en France. Voilà. Donc c'est à peu près le nombre d'accidents de la route qui se produit en une heure ou deux. Hein. Alors, est-ce que ça te ferait plaisir d'entendre quelques perles tirées de ce rapport Oui. Truismes, perles, on ne sait même plus comment les appeler. Alors, le sexisme tel que défini dans notre rapport entraîne toutes, je dis bien toutes, les inégalités hommes-femmes tu veux un argument, une source, un chiffre, une preuve, ben non, t'en auras pas parce qu'elles sont, je cite, bien connues aujourd'hui. Mmh. Donc, comme elles, sont, comme elles sont bien connues, c'est pas la peine de les justifier, de les décrire, de les quantifier, de les rapporter à une base fiable, mais non, mmh. puisque tu les connais, puisqu'elles sont bien connues. Même quand on est payé et quand on est le haut conseil, mmh. parce que rappelle-toi, elles ne sont pas payées pour l'instant. C'est pour ça qu'elles vont tendre la main à la fin. Donc quand, a, quand elles auront eu des financements, ça fera 300 pages On sait pas, on sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour elles, il n'y a aucune nuance entre corrélation et causalité. C'est du pareil au même. Le sexisme est la cause de tout. Tout, tout toutes les inégalités en France, toute l'année, de tout temps, en tout lieu, c'est le sexisme. Et tout monde le sait. Non, alors... Oui, tout le monde, alors oui, tu as tout à fait raison, tout le monde le sait, et surtout, il n'était pas autorisé de le, de le contester. Mmh. Attention au révisionnisme historique, attention au révisionnisme sexiste. On se demande évidemment où elles ont pris cette jurisprudence, hein, qui a inventé la jurisprudence de la non-contestation et de l'interdiction de la révision historique. Nul, je cite, ne peut nier ce phénomène massif. Nul toi, tu es quelqu'un. Mmh. Donc, nul ne peut, donc tu ne peux pas. Mmh. Moi, je suis quelqu'un. Mmh. Je ne peux pas. Non, non, on ne peut pas. On, tu ne peux pas en discuter. -L -L -E. Tu ne peux pas... U -2 -L -E. Elles ont oublié l'inclusivité. Ah, ah, tu euh... vois, on pourrait, les, on pourrait élu juridiquement les baiser sur ce point. Enfin, les baiser. On n'a pas envie de les baiser, moi en tout cas, non. Quoique la nouvelle, elle est un peu moins moche que les autres. Bon, on devine un petit peu la tête de sorcière sous le maquillage, euh, la Brigitte Grésy. Mais, euh, bon, apparemment, Brigitte Cougar, en ce moment, c'est à la mode. Donc, tu ne peux le nier, tu ne peux le contester, ça entraîne tous les maux de la Terre, tous, tous, tous. Et, attention, ça n'est ni le fruit du hasard, je cite toujours les perles du premier état des lieux du sexisme en France, ce n'est ni le fruit du hasard, ni d'un héritage préhistorique. Pourquoi Parce que c'est toujours d'actualité. Mmh. Mmh. Sous-entendu, le fait que ce soit, donc pour Françoise, Margot, Daniel et Brigitte, le fait que ce soit d'actualité, mais la sédimentation d'un long processus de sélection évolutionnaire, c'est trop complexe. Ça ne peut pas exister. Si ça existe aujourd'hui, ça veut dire que c'est antagoniste dans le temps de la préhistoire, c'est complètement, il n'y a pas d'ordre social hérité, d'un combat, d'une présélection, d'une sélection naturelle euh, héritée des générations précédentes. C'est trop loin, c'est trop long, la, la chaîne causale, la séquence causale est, est, est trop complexe. Si ça existe maintenant, c'est que ça n'a rien à voir avec la préhistoire. Mmh. Donc si les comportements, si les différences comportementales hommes-femmes sont repérées de façon trans, euh, transcontinentale, transsociété, si partout il y a cette dilation des femmes pour certains métiers, pour certains statuts, pour certaines professions, pour la beauté, pour l'apprêtement, pour le maquillage, pour la fertilité, pour la médecine, pour etc., au détriment des activités de sciences dures. Ce n'est, un, pas le hasard, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est un arbitraire qui n'est pas hasardeux. 2. Mmh. c'est actuel, mais ça n'a rien à voir avec le passé. Mmh. Trois, la, le donc c'est du sexisme, et c'est la faute du sexisme. Hein, C'est-à-dire que c'est le hamster qui court dans sa roue, hein, c'est l'origine qui est à la fois la conséquence, hein, c'est un, un beau bordel dans leur tête quand même. Ça voudrait dire que les hommes se sont réveillés un jour, Oui. Et avec, tout, le, avec le désir nouveau, et tout était tel qu'il est. De nous violenter. Voilà. Moi, naïvement, stupidement, j'ai toujours cru, j'ai toujours observé autour de moi que les hommes cherchaient à conquérir les femmes, à les séduire à les courtiser, à les draguer, à, à, passer, à, à, à entrer dans leur intimité, à, à, les, à coucher avec elles, à s'en faire aimer, à leur faire des enfants, à travailler pour leur mettre un toit sur la tête et des vêtements sur les épaules, et, Volins Nolins, à arriver jusqu'à l'âge de la retraite où, le corps défaillant, les deux épaules prends pas cet air romantique rêveuse là, je sais pas quoi tu penses et l'âge, le, le corps défaillant et l'âge venant, l'un venant euh, débarrassé de cette libido omniprésente à s'épauler euh, dans une dans une vieillesse qui est un couloir vers, vers, vers, vers la fin mais non, non, non, non non. Françoise, Morgane Brigitte et Dudulde t'expliquent que non, non, non c'est pas ça en fait les rapports hommes-femmes les hommes ne désirent pas plaire aux femmes, ne désirent pas les, les circonvenir, les, les prendre, les courtiser, s'en faire aimer, non. Ils désirent les stigmatiser, les délégitimer, les exclure de l'espace public pour se retrouver entre couilles. Hein c'est bien connu que le rêve des hommes, c'est de sortir dans une boîte où il n'y a que des mecs. Le rêve des hommes, évidemment, c'est d'être en, entre barbus, entre couilles. Donc, soit Brigitte et Dudulde ont des modèles... Hérité de codes culturels qui sont peut-être d'autres régions du monde où les hommes aiment être entre barbus et entre couilles mais j'ai pas l'impression que ce soit le, le principe de l'occident non enfin je sais pas c'est ce que tu constates bon. et nous en venons maintenant au meilleur, à la crème là on est euh, on est en terrasse comme dit l'humoriste euh, qui a comme défaut d'être un homme tu sais l'humoriste qui vend beaucoup de tickets de spectacle là on est en terrasse les recommandations du haut conseil je vous encourage, je vous enjoins, je vous prie d'aller lire les 25 sur mon blog. Je vous en liste 10 aujourd'hui. Est-ce que tu es prête Oui. 1. Financer. Alors, je, quand je vais faire un geste, d'accord, je vais faire un chiffre avec la main. Oui. Ce chiffre avec la main va nous permettre de compter le nombre de rapports pour lesquels elle demande de l'argent. D'accord. Tu as compris oui. D'accord. Celui-ci, c'est 1, d'accord donc dès que tu vois un autre chiffre, c'est-à-dire que c'est un autre rapport financer une enquête d'opinion annuelle sur le sexisme en plus du rapport dont il est présentement question donc là on est à 1 et on est déjà à 2 donc il y a ce rapport mais qui n'est pas, contrairement à ce qu'elle nous explique depuis 130 pages, 125 pages elle nous explique que ceci est, une opinion, est, une, est un recueil d'opinions parfaitement euh, qualitatif, quantitatif, sérieux, etc. non, non, en fait non on nous apprend à la fin que ce n'est pas vraiment une opinion, une, une, une, un recueil d'opinions et qu'il faut en financer un. Donc on ne sait pas d'où ça sort en fait. Mais ça sera coercitif et les contrevenants seront sanctionnés. Donc on est à deux. Construire, je cite, en miroir d'une autre enquête dénommée enquête de victimation une autre enquête T'as compris ou pas T'as vu les poupées russes Construire en miroir d'une autre enquête dénommée enquête de victimation, une autre enquête sur le niveau d'adhésion au sexisme qui interrogerait des citoyens choisis arbitrairement sur les actes sexistes qu'ils auraient commis éventuellement inconsciemment. Je vous jure, je ne plaisante pas. Je vous ai dit au début que là on parlait de quelque chose de très important. Je ne rigole pas. Une 4 enquêtes vont se croiser pour aller contrôler, mesurer, enquêter et sanctionner des délits sexistes définis par eux-mêmes que vous auriez peut-être commis inconsciemment. Ça, c'est Adolf Huxley. Financer une étude. Tu y es au 5 T'as suivi les 5 là euh, Victimation... « Financer une étude sur l'efficacité des procédures de recours alternatifs à la procédure judiciaire. » C'est-à-dire que la 5, c'est « Je prends de l'argent de ta poche pour, si je ne réussissais pas, à te faire condamner judiciairement pour des délits sexistes que tu aurais commis inconsciemment, pour te sanctionner d'une autre façon. » C'est-à-dire, paf, paf, allez, retour et là, nous n'en sommes qu'à la troisième des 25 mesures. Donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est le rétro-planning vers le meilleur des mondes. Et, et la censure de, de toutes les formes d'expression libre sur les réseaux. On passe un salut amical à Jean-Marie Bigard, d'ailleurs, qui a perdu sa tournée annuelle pour une blague sexiste. Pas sa plus drôle, une blague... Euh un peu lourdin, qui ne m'a jamais fait mourir de rire, mais simplement pour avoir été signalé au CSA pour plaisanterie sexiste. 4. Transmettre... Non, non, mais je, je, te, je, te, je te vois te déconcentrer. Tu penses qu'on est on est en terrasse. là Non, non, on n'y est pas encore. On continue de monter. L'ascenseur monte dans les étages. Transmettre les données recueillies au ministère de la justice et de l'intérieur. Donc, quand tu auras été euh, signalé, dénoncé, veulement, pour avoir contrevenu aux lois sexistes, qui sont typiquement la transposition à l'âge contemporain de ce qu'étaient qu les lois racistes au cours des cinq derniers siècles, quand tu, quand tu y auras contrevenu, tes données personnelles seront transmises au ministère de la Justice et de l'Intérieur, afin que le traitement de, des contrevenants, donc de, de, de toi, de moi, soit possible tout au long de la chaîne judiciaire. Là, tu penses qu'on est en terrasse Non, on n'y est pas encore. Là, on passe au niveau du resto, mais on continue de monter. On arrive en rooftop. 5 sur 25. Hein. Mmh. Je cite toujours, comme disait Philippe Vandel, si je l'inventais, ça ne serait pas drôle. Donc, je ne l'invente pas. Vous avez les liens, et les sources ci-dessous rendre publique et accessible toutes données relatives au sexisme. C'est-à-dire que tu seras non seulement poursuivi en justice, mais ça sera révélé dans la presse. C'est-à-dire que tout le monde pourra accéder à une liste de contrevenants et de prévenus sexistes. On ne peut pas pour les délinquants sexuels, mais pour les délinquants sexistes, on peut. Ton nom sera jeté en pâture. Du 18 sur 25, hein, construire un lien de confiance entre les victimes de sexisme et la justice. Mmh. Car aujourd'hui, le rapport trouve particulièrement odieux et injuste que la justice et la police osent remettre en cause la parole des victimes. Mmh. Donc, alors que tous les sociologues, même la de la bien-pensance de la société cathodique festive, même les pires, même Kaufman, même Tortue Génial, a dit et écrit sur sa page Wikipédia de toujours prendre le déclaratif avec des pincettes. Même lui a dit attention, j'ai remarqué dans mon travail que le déclaratif était souvent soumis à remise en question variable, évolutif, non. Désormais, une femme qui accusera, qui euh, mettra en cause un homme, celui-ci devra être mis en examen sans que la parole de cette femme soit remise en doute. 19, c'est là que ça commence à faire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît renforcer de manière significative le soutien financier à toutes les associations luttant contre le sexisme donc moi, dans ces conditions je vous informe que je vais monter une association qui va s'appeler Stéphane lutte contre le sexisme et donc que je vais recevoir pour la première fois de mon existence des soutiens financiers parce qu'après tout, pourquoi pas bon, on trouvera une façon de lutter contre le sexisme sur cette chaîne, mais à bout les subventions. Je n'aurais pas fait une description complète de ce rapport sans vous avoir rappelé que ce n'est pas une plaisanterie et que les contrevenants seront sanctionnés. C'est la préconisation numéro 21. Vérifiez autant que possible l'application des préconisations du rapport ici présent et sanctionnez les contrevenants. C'est écrit noir sur blanc. Et la désormais, euh, Brigitte Grézy, proposé par la Sainte-Marlène, va se charger de vous y euh, forcer. Alors, c'est très simple. Pour les plus pressés, vous avez entendu mon résumé du résumé à l'oral. Pour ceux qui veulent en savoir plus, le reste des préconisations, je vous l'ai dit, c'est sur le site. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, et une seule. Partagez absolument cette vidéo. Informez les gens autour de vous, expliquez-leur que c'est un rétro-planning, que c'est comme, comme la PMA et la GPA. C'est une marche en avant liberticide, c'est une marche en avant vers votre propre censure et la mienne. Je serai censuré bien avant vous, mais cela vous concernera également. Et pour ceux qui disent « oui, mais c'est une vidéo de 20-30 minutes, c'est un petit peu long, mes amis ne la regarderont pas », faites-leur un petit indicatif de temps. Indiquez-leur le minutage où je parle des préconisations. Ils iront ensuite par curiosité voir le reste. J'ai fait mon travail de lecture, de résumé, de réinformation à vous de le partager. Je ne vous demande qu'une chose aujourd'hui, ça sera celle-ci. Je, je ne vous demande pas de vous abonner à la chaîne, vous le savez. Je ne vous demande pas de, de, de, de, de liker cette vidéo pour participer à son bon référencement. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Je ne vous demande qu'une chose, c'est là on partage le danger de ces préconisations. On se serre les coudes. On utilise pour ça l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Twitter. Facebook, Instagram, YouTube, l'ensemble des liens des miens figure ci-dessous. Et on se souvient que tout ça est fait sous le saint patronage de la Sainte Marlène et on a envie de lui dire un gros, un gros, un gros ta gueule Et je vais maintenant vous dire comment on va faire. Un coupon spécial à durée limitée de 24 heures. Les plus cyniques d'entre vous m'ont dit la dernière fois « Oh, il en fait tout le temps, il en fait tout le temps. »« Non, non, non, j'en fais pas tout le temps. » Nous sommes mi-mars, la dernière fois c'était mi-novembre et c'était Solange ta gueule car Solange te parle se foutait de notre gueule. Là, cette fois-ci, toute cette mascarade, toute cette esbroufade, toute cette supercherie se fait sous le saint patronage de Sainte Marlène. C'est elle qui nomme les représentants et les rapporteurs de ce, de ce torchon. Donc Marlène, tu te fous un petit peu trop de notre gueule à mon goût. Je t'ai par le passé j'ai chanté tes louanges par le passé quand tu nous régalais de ta prose érotique et quand tu témoignais de ton attirance pour les éphèbes cacaotés. Tu nous la glisses en douce pendant que notre attention est détournée ailleurs. Moi, je lis dans ton jeu, je lis dans tes cartes. Il est temps de faire, 5 mois après Solange ta gueule, Marlène ta gueule. Pour détecter ce type de tentative d'enculade, Marlène Tagueul est un coupon qui vous permettra dans ma bibliothèque de séminaire de télécharger avec 50% de réduction mon séminaire « Détecter le mensonge », aussi appelé « Mensonge chapitre 1 », aussi appelé « Sachez qui vous ment ». Voilà, pour ne plus vous la faire mettre par derrière, par ce type de, par ce type de rapport sournois, vous téléchargez avec 50% de réduction pendant 24 heures mon séminaire « Sachez qui vous ment » en y insérant, en insérant sur mon site matconsulting.fr, lien ci-dessous, le coupon Marlène Tagle.